Avant de faire quoi que ce soit, par ben remercier grandement euh, Epitech qui nous accueille aujourd'hui euh, pour faire cette conférence, donc c'est vraiment super sympa à eux, donc on les remercie. <applaudissements> euh, Est-ce que euh, dans la salle il y a des shifters on Cool, et ça veut dire qu'il y a aussi plein qui ne sont pas shifters, donc on va expliquer rapidement ce que c'est. Euh, c'est une association de bénévoles, d'adhérents, euh, qui s'est montée pour soutenir les travaux du Shift Project, qui est une autre association euh, auquel, euh, à laquelle peuvent être adhérents seulement des associations, très des euh, et qui euh, est un think tank, un groupe de réflexion sur euh, comment décarboner euh, la France, l'industrie, euh, l'Europe, euh, l'économie, euh, et euh, tout ce qui doit être euh, décarboné. Euh, et les shifters à côté ont, euh, se sont constitués pour soutenir les travaux du shift, les diffuser, et ont été rejoints par euh, pas mal de personnes. Alors euh, au début, ça a commencé tranquillement, puis au moment du confinement, euh, plein de gens ont manifestement euh, pris conscience qu'il y avait quelque chose à faire, et euh, on est passé euh, à un certain nombre de membres, alors euh, 20 000 sont les syndicats, 5 000 sont à la police, <rire> euh, <rire> tout le monde n'étant pas forcément euh, encore adhérent. Euh, ce qu'on fait et pourquoi est-ce que les gens viennent, bah, certains viennent pour faire comme vous faites ce soir, euh, suivre des conférences, on en fait aussi en privé euh, parce que ce n'est pas euh, autant euh, des, des intervenants aussi connus. Donc, <rire> <rire> euh, mais voilà, donc il y en a qui viennent en fait, pour se former et ou euh, s'informer. Euh, D'autres viennent aussi pour diffuser, après on peut animer des ateliers, il y en a qui viennent pour euh, bah, organiser ce type d'événement. Et d'ailleurs ce soir, il euh, y avait plusieurs personnes qui ont participé, donc on les remercie aussi. Euh, et euh, d'autres viennent pour euh, faire du plaidoyer, euh, aller inciter les, les, euh, les élus ou ceux qui sont en place d'être élus à, à aller dans le bon sens dans leurs choix futurs quand ils seront élus. Euh, et enfin, il y en a un certain nombre qui viennent aussi pour euh, échanger et soigner leur réconciliation autour d'un verre. C'est aussi important d'avoir euh, cette possibilité-là. Donc, si tout ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas à aller sur theshifters.org. Il euh, y a une adhésion qui a pris prix libre et ensuite vous avez accès à tout le site. Sur le site, vous pouvez aller dans « groupe locaux » et à Lyon, vous allez tomber assez rapidement sur le lien qui mène à notre Discord qui représente qu'on utilise pour échanger au groupe local et euh, organiser différents événements qu'on a. Voilà. Alors, ce soir, on avait décidé d'organiser cette conférence sur euh, pourquoi, enfin, en tout cas, comment euh, décarboner la mobilité et euh, on a invité Aurélien Bigo, alors déjà avant de présenter notre intervenant. Euh, pourquoi est-ce qu'on souhaiterait décarboner la mobilité euh, Aujourd'hui, euh, vous savez sûrement que euh, les objectifs de la COP21, qui date de 2015, qui ont été plus ou moins suivis depuis, euh, étaient euh, pour limiter euh, un réchauffement de, en dessous de 2 degrés entre euh, l'époque pré industrielle et 2100, il est nécessaire de décarboner et euh, de décarboner fortement tous le secteurs d'activité d'ici 2050. Euh, à leur demandeur, qu'on a généralement, c'est que euh, l'empreinte carbone d'un Français ou d'une Française en moyenne, c'est 10 tonnes de CO2 et équivalent euh, par personne. L'objectif pour 2050, c'est d'atteindre 2 tonnes. Donc en gros, il faut diviser par 5. L'effort est monstrueux. Et dans ces 10 tonnes, aujourd'hui, il y a un quart, c'est la mobilité. C'est comment on se déplace, comment on déplace les choses. Donc, vraiment, c'est le premier poste, c'est le poste le plus important. Donc, comment est-ce qu'on fait alors enfin, pourquoi est-ce qu'il faut le décarboner, j'ai envie de dire Alors, comment est-ce qu'on décarbone euh, ben, on a invité Aurélien Bigot à venir en parler. Euh, Aurélien a fait sa thèse en 2020, je crois, euh, sur justement ce sujet-là. Alors petite euh, par curiosité, qui connaissait Aurélien Vigo avant de venir à la Défense enfin, Quasiment, hein. C'est tous les chiffards, en fait. <rire> <rire> Euh, qui le suit sur les réseaux il y a régulièrement ses threads euh, sur Twitter, LinkedIn, etc Un petit peu moins, mais quasiment autant. Euh, qui a déjà vu une de ses conférences Ah, il y, y en a qui viennent bien et qui reviennent. <rire> qui a téléchargé sa thèse Ah, il a téléchargé, moi. Ah, il a Voilà, et ceux qui l'ont téléchargé, qu'on se bien, l'ont lu attentivement. Ah, 4, 5, J'avais dit 2, Alors, ah, on n'est pas là. Okay. Bah, c'est aussi pour ça qu'on fait cette conférence, c'est parce que je fais partie des nombreuses personnes qui ont téléchargé la thèse et qui n'ont jamais lu, euh, <rire> euh, malgré le fait qu'elle a l'air vraiment passionnante. Et euh, c'est beaucoup plus sympa et facile en conférence. Et donc c'est pour ça que je vais laisser maintenant la parole à notre intervenant, Aurélien Vigo. Euh, merci de l'accueillir, que Merci beaucoup à Epitech, merci aux Shifters pour l'accueil et pour l'organisation. Et puis merci à vous toutes et tous aussi d'être venus pour pour la conférence, du coup sur, en effet, ça a été introduit, donc le thème de, de décarbonation et de mobilité, mobilité de demain de manière générale, comment faire cette transition, euh, pour quelles raisons, déjà dans un premier temps, va revenir un peu sur les... Euh, le, le contexte global de cette transition des mobilités en France, de où on vient, euh, où est-ce qu'on va en termes d'objectifs climatiques, mais aussi sur d'autres enjeux, euh, et puis quels sont les leviers euh, qu'on a à notre disposition. Donc ça, c'est un peu la première partie euh, de, la, de la conférence. Et puis la deuxième partie, ce sera de d'aborder quelques questions un petit peu plus spécifiques. Euh, J'y reviendrai du coup euh, à peu près à la moitié de la, de la conférence pour euh, voilà, des, des questions qui reviennent un petit peu euh, souvent sur notamment quels sont les différents leviers qu'on peut, qu peut utiliser à l'avenir, quel type de véhicule, etc., quels quel co-bénéfices on peut avoir à cette transition. Donc ce sera un peu la, la deuxième partie de la conférence. Pour démarrer déjà, comprendre de où est-ce qu'on vient, c'est un peu l'objectif de cette représentation que je vais vous montrer au fur et à mesure, qui est une représentation schématique de nos déplacements, et comment est-ce qu'ils ont évolué depuis 1800, donc depuis un peu plus de deux siècles, on a pour qualifier nos mobilités, pour regarder comment elles vont évoluer au cours du temps, on peut regarder en termes d'évolution du nombre de trajets, donc combien de trajets on va faire par jour et par personne en moyenne, on peut regarder combien de temps on se déplace chaque jour, combien de kilomètres on va faire, donc c'est ce qu'on appelle la demande de transport, et euh, si on regarde, du coup, schématiquement, par personne, comment ces différentes euh, caractéristiques ont évolué, eh bien, en fait, il y en a deux sur les trois qui sont restés relativement stables depuis deux siècles. Alors qu'on le verra après, il y a eu des transformations euh, vraiment majeures euh, dans nos mobilités. Mais euh, ce qui est resté assez stable, c'est qu'on se déplace toujours trois, enfin, en fait l'ordre de trois à quatre déplacements, trois à quatre trajets, euh, par jour et par personne en moyenne sur la population, bien sûr, il y, y a des disparités, en sachant que si on fait un aller-retour, c'est compté comme deux trajets. Euh, donc on fait, voilà, de l'ordre de deux, deux allers-retours ou un petit peu moins. Euh, et puis, euh, on a euh, aussi les temps de transport qui sont restés relativement stables autour de une heure de transport par jour et par personne, encore une fois. Euh, c'est une moyenne. Et ce que nous indique le fait que ces deux euh, éléments, sont, ces deux caractéristiques sont relativement proches, c'est que quelque chose d'autre qui est resté relativement proche, relativement stable, pardon, euh, sur l'ensemble le, sur de la période, ce sont les temps de transport, euh, les temps de, de, pour un trajet moyen. Et ça, c'est de l'ordre de 15 à 20 minutes. C'est si on divise une heure par 3 à 4 trajets, on retrouve 15 à 20 minutes comme ordre de grandeur. Et encore aujourd'hui, on retrouve cet ordre de grandeur pour la majorité des modes de transport de courte distance donc ceux qui sont utilisés au quotidien, aussi bien la marche, le vélo, les transports en commun, euh, la voiture, euh, différents types de transports en commun, d'ailleurs le bus, le car, ou le, les transiliens, ou euh, RER, ou, euh, etc. sont utilisés sur des durées de 15 à 20 minutes. Mais par contre, ce qui est très différent selon les modes de transport, c'est quelle est leur vitesse. Typiquement, entre euh, la marche et la voiture, il y a facilement un facteur 10. Euh, bah, la marche, est autour de 4 km/h disons, de, de vitesse moyenne. La voiture, on est plutôt à une quarantaine de km/h. Après, ça dépend si on intègre le déplacement à longue distance. Mais du coup, historiquement, on le verra ensuite, on est passé pour beaucoup d'une mobilité qui était dominée par la marche et par la vitesse du pas de manière générale, si on ajoute aussi le transport à clé pendant un temps. Euh, à une, à une mobilité dominée par des modes de transport bien plus rapides, et notamment dominée par la voiture. Et donc, historiquement, on a eu une accélération de la vitesse moyenne des déplacements de l'ordre de 10 à 12. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 10 à 12 la vitesse moyenne de nos déplacements. Et ça, comme on l'a vu au-dessus, on n'en a pas profité pour passer moins de temps dans les transports, parce qu'on se dépasse toujours en moyenne une heure par jour et par personne. On en a profité, par contre, pour aller beaucoup plus loin, et en l'occurrence pour augmenter la distance moyenne de chacun de nos trajets, d'où les tendances qu'on peut connaître, à la fois sur l'aménagement du territoire, l'étalement urbain, à la fois les distances domicile-travail qui se sont très fortement étendues au cours du temps, les voyages à longue distance qui se sont développés aussi parce qu'on a pu avoir accès à des modes de transport plus rapides qui se sont progressivement diffusés. Donc, on a eu cette tendance qui est assez majeure, qui est une explosion en fait des kilomètres parcourus par personne. Donc, ça, c'est la tendance un petit peu globale. Si maintenant on regarde par mode de transport sur 1800 à 2017, quand on essaie de compiler différentes données, donc avec des incertitudes qui peuvent exister, notamment sur les données plus on remonte dans le temps, mais en gros, en ordre de grandeur, ce qu'on peut voir, c'est que sur le premier siècle, que j'affiche ici entre donc sur le, sur le 19e siècle, on avait une mobilité qui était très dominée, donc ici par la, la couleur en bleu clair, c'est la, la marche qui dominait très largement les déplacements. Il y avait un petit peu de transport à clé quand même sur le haut, on voit un petit peu le transport ferroviaire qui, qui prend un petit peu de place, et sur la fin du siècle on commence à voir aussi un petit peu de mobilité à vélo. Si j'enchaîne encore, je, je rajoute 50 ans, jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on voit qu'il y a une concurrence entre différents modes qui devient bien plus forte. Il y a l'arrivée de la voiture aussi, il y a le vélo qui prend plus de place dans les mobilités, un peu les bus et les cars aussi qui prennent un petit peu plus de place. Mais globalement, on voit quand même encore, il y a du coup, il y a 70 ans en gros, qu'on avait encore la marche qui dominait très largement les temps de déplacement. Donc plus de 80% encore des temps de déplacement qui sont des temps de marche à pied. Et si maintenant j'ajoute quelques décennies en plus, et eh bien la forte transition qu'on a vécue, c'est un report extrêmement fort depuis la marche vers la voiture, donc la couleur en orange, une, une, une chute de la, de la marche qui a été remplacée par la voiture en temps de transport, avec des temps de transport au global qui sont relativement stables, donc comme je le disais, autour d'une heure par, par jour et par personne en moyenne. Et puis si je rajoute euh, quelques années jusqu'à 2017, mais si on allait jusqu'à 2022, ça serait à peu près la même chose. Euh, Depuis, on a une relative stabilité euh, des paramodales, comme on les appelle, donc de la part des différents modes de transport euh, dans, euh, dans les temps de transport, euh, avec des inerties qui sont assez fortes. Finalement, on, ça fait des années, des années qu'on parle de révolution un peu permanente dans les mobilités, il y a plein d'innovations, etc. Quand on regarde très concrètement, en tout cas, les effets euh, sur la part des différents modes de transport, eh bien, ça bouge quand même euh, relativement peu. Donc ce qu'on a vu, c'est euh, voilà, des temps de transport qui sont relativement stables. Un, un, un report très fort de ces temps de transport depuis la marche vers la voiture. Mais comme on l'a vu, euh, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, quand on fait un report euh, depuis euh, bah, des trajets de 15 à 20 minutes de marche à pied vers 15 à 20 minutes de voiture, eh bien, on a une explosion euh, des kilomètres parcourus parce que la vitesse que permet, euh, de, que, que permet la voiture permet d'aller plus loin justement sur ces trajets de 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes de marche à pied, c'est plutôt un kilomètre en ordre de grandeur, et puis en voiture c'est plutôt 10, 10, 15 km euh, de distance. Du coup, c'est ce que va montrer cette petite animation qui, euh, qui montre depuis euh, 1820. Du coup. Ah non, elle ne veut pas se foncer. Est-ce que. non, non ça se fonce tout seul dans ce genre de cas Ok, bon, c'est dommage. Je pense que je n'ai pas de solution à l'imaginer tout de suite du coup, je vais passer au graphe suivant qui fait directement le bilan de cette animation qui montre euh, du coup l'évolution des kilomètres parcourus en moyenne donc qui est resté voilà, très stable euh, pendant très longtemps juste sur, euh, sur la marche euh, et puis euh, après, avec le développement des autres modes de transport, et notamment avec la, la voiture, qui euh, en temps de transport est restée à peu près, voilà, qui a remplacé des temps de, de marche en, en temps de voiture, mais qui, qui a fait exploser du coup les kilomètres parcourus, qui ont été multipliés en ordre de grandeur, voilà, par 10 à 12 sur l'ensemble de la période. Et on voit sur la fin de la période aussi une croissance de plus en plus forte du transport aérien. Donc ça, c'est vraiment, en tout cas, le, le phénomène majeur de... de sur les trois caractéristiques que j'évoquais, c'est donc cette explosion des kilomètres parcourus sur, sur les dernières décennies, et en particulier sur la deuxième partie du XXe euh, du, euh, du, du, du siècle. Euh, si on regarde maintenant du coup quels sont les modes de transport qui, euh, qui, euh, qui aujourd'hui font les, les mobilités en France, qu on qu'on regarde aussi bien sur le nombre de trajets, sur les temps de transport ou sur les kilomètres parcourus, donc sur les kilomètres parcourus, c'est ce qu'on voyait sur la fin du schéma. Ce qu'on voit, c'est que sur ces trois critères-là, la voiture, c'est le mode de transport qui domine très largement nos mobilités, c'est de l'ordre de deux tiers, quoi, 60% à deux tiers de nos mobilités qui sont faites par la voiture, donc aussi bien en nombre de trajets, temps de transport ou kilomètres. Si on regarde pour le nombre de trajets, euh, à ce moment-là, il va y avoir aussi des modes de transport plus lents et plutôt sur la courte distance, telles que le, euh, le, le, en nombre de trajets, du coup, la marge va représenter une part qui est assez significative en temps de transport également. Euh, on va avoir des parts qui sont relativement euh, semblables par trajet, par temps de transport ou par kilomètre pour euh, les bus et les cars autour de 5%. pour le ferroviaire entre 7 à 10% en gros. Et puis sur euh, les modes de transport les plus rapides et du coup qui sont le plus utilisés sur longue distance, en particulier euh, sur l'avion, euh, on va avoir une part en nombre de trajets qui est, euh, qui est très faible et puis par contre en nombre euh, de kilomètres qui va être bien plus important parce que ce sont euh, des trajets qui sont euh, bien plus longs évidemment. Si ensuite on regarde en termes de répartition des émissions de CO2 selon ces différents modes, bah, de nouveau ça va être essentiellement la voiture qui va dominer, avec le transport aérien aussi. Euh, et puis là, les transports en commun ont une part plus faible que le nombre de kilomètres qu'ils vont, euh, qu vont réaliser, étant donné que leurs émissions par kilomètre sont, sont plus faibles. Et puis, on n'a pas d'émissions directes, en tout cas sur, sur la marche et le vélo. Et puis si on veut, ensuite, on veut donner un peu une autre image sur l'impact climatique euh, global des mobilités. et y a une particularité qui est euh, pour le transport aérien, c'est qu'il y a des émissions hors CO2 qui ont aussi des effets réchauffants donc aussi des impacts sur, sur le changement climatique. Et en l'occurrence, les dernières études, la dernière étude un peu de référence de 2020 sur le sujet, montrent que les effets du CO2 seul, ça ne correspond qu'à un tiers de l'impact réchauffant du transport aérien. Donc ça veut dire qu'en gros, il faut multiplier par trois la contribution de l'aérien. Euh, par rapport à ces seules émissions de CO2 si on veut avoir son impact climatique un peu plus global. Donc après, ce sont des effets qui sont très différents. Ce sont notamment des effets de plus court terme, en général. Il y a notamment les traînées de condensation qui font cet effet réchauffant. Et les, les traînées de condensation ben, elles disparaissent au bout de quelques heures, quelques jours. Mais tant qu'on a un trafic aérien euh, qui est euh, qui est toujours au même niveau, voire même qui est en croissance, eh bien en fait, cet effet réchauffant euh, est en croissance au cours du temps. Et du coup, si on met un effet, un facteur 3, euh, sur le transport aérien, et eh bien en termes de forçage dans les mo mobilités en France, où on se retrouve avec une part euh, du forçage relatif, une part euh, de, de l'impact du changement climatique qui est très loin d'être négligeable euh, également pour le transport aérien. Du coup, l'objectif maintenant, ou les, les tendances en termes d'émissions, la tendance passée en tout cas, c'est une forte augmentation des émissions de CO2 euh, liées au transport, à bah, ces transports de manière générale, donc à la fois voyageurs et marchandises. Je reviendrai de manière un peu plus précise tout à l'heure sur les différents leviers, les différents facteurs d'évolution de, de, de ces émissions de, de CO2 pour, les, pour la mobilité des voyageurs. Il y a eu une forte hausse jusqu'au début des années 2000, depuis plutôt une, une petite baisse pendant un temps, mais en réalité plutôt une, une, quoi, une stabilité des émissions sur la dernière décennie. Donc il y a un effet Covid qui a fait euh, temporairement baisser fortement les émissions, mais elles sont reparties à la hausse. Euh, depuis donc euh, en tout cas des, des tendances relativement stables alors que l'objectif c'est de réussir à baisser les émissions y compris à très court terme pour en gros à en arriver quasiment à zéro émission directe en 2050 donc ça veut dire notamment en 2050 on doit complètement décarboner les transports terrestres donc ça veut dire qu'à cet horizon là dans 28 ans il faut qu'il y ait une seule goutte de pétrole de consommer aussi bien dans les voitures, dans les véhicules utilitaires, dans les poids lourds, dans les trains, les bus, les cars, les deux roues motorisés, ou encore les bateaux de transport fluvial. Donc on se rend bien compte quand on a euh, en tête l'inertie que j'évoquais tout à l'heure, par exemple sur l'évolution des, euh, des, des pratiques des, des différentes parts modales et par des différents modes de transport, quand on se rend compte de la dépendance quelque part à l'aménagement du territoire, ça c'est quelque chose qui bouge en plusieurs décennies, les infrastructures de transport, il y a beaucoup d'inertie, les politiques de mobilité de manière générale, euh, il y a euh, de l'inertie, le mix énergétique également, etc. Donc c'est en ça aussi que c'est un défi extrêmement fort de réussir à avoir à la fois cette rupture à court terme dans les émissions de CO2, mais aussi à 2050 cet objectif de de sortir du pétrole pour quasiment l'ensemble des pétroles dans de, l'ensemble des modes de transport dans la stratégie nationale de la carbone. Il reste que un peu de pétrole euh, dans le transport aérien euh, et maritime euh, dans la dernière version en tout cas de, de cette stratégie. Si on regarde maintenant quels sont les différents impacts, quels sont les différents défis, donc là j'ai parlé du défi du changement climatique qui est forcément euh, majeur euh, dans cette transition des transports, mais il y a aussi d'autres impacts, à la fois environnementaux, sociaux, sanitaires, euh, de nos mobilités. C'est important de regarder la, la transition de manière globale pour faire en sorte, autant que possible, bah, de répondre aux différentes problématiques qui se posent actuellement. Donc il y a des défis qui se rattachent notamment à la transition énergétique, des transports, c'est notamment le cas également de la pollution de l'air qui, est au moins pour partie, euh, est liée euh, à la combustion aussi du pétrole, donc aussi à, euh, aux émissions à l'échappement des véhicules. Donc ça, c'est aussi une part euh, un impact très important, cette fois-ci plutôt un impact sanitaire, Les des études nous montrent qu'en France, on a de l'ordre de 48 000 morts prématurés euh, en raison de l'impact de la pollution de l'air. Suivant les études, ça va de deux fois moins à deux fois plus. Euh, si on est à 48 euh, 000 morts, c'est euh, 8 de la mortalité en France, donc c'est euh, quelque chose qui est loin d'être euh, négligeable. Ensuite, il y a des défis aussi en termes de transition énergétique, euh, bah, sur ce que au shift, vous appelez beaucoup la double, la double euh, contrainte carbone, donc à la fois sur l'épuisement des ressources, l'épuisement en termes de, de pétrole, du coup, et la nécessité de passer à d'autres types d'énergie, et autant que possible aussi, de, pour, le réussir, pour réussir cette transition, de réduire les consommations d'énergie. Et puis, quand on passe à d'autres types de, de technologies, d'énergie, etc., ben, on aura aussi des problématiques de ressources. Ce ne sont pas les mêmes ressources, mais si on passe à la biomasse, ben, cette biomasse est limitée, si on veut euh, utiliser notamment du biogaz, des, des agrocarburants. Si on veut euh, utiliser davantage ben c'est plutôt des ressources cette fois-ci en métaux qui peuvent être critiques pour une partie d'entre eux, des ressources aussi, quoi. la production d'électricité qui nécessite aussi des ressources. Donc voilà, il y a dans tous les cas des problématiques fortes également sur sur les consommations de ressources. Il y a des problématiques aussi sur la consommation d'espace, de nos mobilités, notamment la voiture prend énormément de place. Et euh, il y a beaucoup d'éléments de, de, qui sont en lien avec ça. Alors Il y a les problématiques de congestion, qu'on peut connaître dans le tailleur, etc. Il y a euh, également bah, toute la place qui est consommée par la mobilité, y compris en stationnement. Toutes les infrastructures de transport, la place qu'elles prennent euh, sur les territoires, euh, et du coup les effets de coupure qu'il peut y avoir aussi pour la biodiversité d'avoir toutes ces infrastructures de transport. Il y a aussi des enjeux de répartition de, de l'espace public. À quoi on alloue notre espace? Est-ce qu'on le pense uniquement comme un espace de circulation, ce qui est beaucoup le cas aujourd'hui, de circulation ou de stationnement, ou aussi comme un espace pour d'autres types d'activités? On l'a vu aussi avec les, avec le, pendant le Covid, notamment, bah d'avoir de, de, d'autres utilisations d'espace public, de, de donner davantage de place aux terrasses, davantage de place pour que les enfants puissent jouer ou circuler en sécurité dans la ville, etc. Donc ça, c'est tout un tas de problématiques qui questionnent cette répartition d'espaces public et puis exact, également, si on veut, euh, à l'avenir davantage s'adapter au changement climatique, euh, notamment de redonner plus de place euh, à la végétalisation euh, dans, euh, dans les villes. et À ce moment-là, il faut prendre de l'espace quelque part. Et comme l'espace est assez rare et cher, notamment en ville, et dans tous les espaces qui sont assez denses, et bien il faut notamment reprendre pour ça de, de la place à la voiture. Il y a des problématiques de pollution sonore aussi. On en parle assez peu, pourtant les analyses socio-économiques, les analyses de cet impact santé de la pollution sonore montrent que c'est un impact qui est assez majeur. Il y a à la fois des, des nuisances de la gêne, qu'on peut tous connaître, tous ressentir, euh, avec cette pollution sonore ou ce bruit, mais en fait, ça a des vrais impacts euh, en termes de santé également, parce que le stress que ça engendre peut euh, impliquer euh, voilà, des, des, euh, des maladies cardiovasculaires en plus grand nombre aussi, à cause aussi de cette pollution sonore. Ce sont des, des effets qui sont de plus en plus documentés. Et sur les effets, quoi, sur les, les sources de cette pollution sonore, en gros, les transports, c'est d'ordre de deux tiers de cette de cette pollution sonore donc c'est vraiment très loin d'être négligeable, notamment les deux roues motorisées euh, après les voitures les bruits de klaxons et les poids lourds en, en dernier lieu mais pour la majorité c'est euh, c'est le transport routier quoi 55% de l'ensemble des euh, de de la pollution sonore qu'on qu'on a en France euh, il y a des problématiques bien évidemment de d'accidentalité de sécurité routière de manière générale aussi euh, euh, autant que possible à, à essayer de régler, sachant qu'on a eu des progrès très forts historiquement, mais qu'en gros depuis 2013, notamment en termes de, de nombre de tués chaque année sur les routes, c'est un chiffre qui n'évolue plus vraiment à la baisse. Euh, donc il n'y a pas eu beaucoup de progrès sur les, sur les dernières années, à part un, un, un progrès euh, sur, euh, sur le passage à 80 km/h sur les routes, euh, les routes départementales, qui a un effet euh, mesurable, en tout cas sur le, voilà, sur le nombre d'accidents et, et, et ses impacts. Il y a aussi une autre problématique de santé publique qui est trop peu euh, évoquée à mon sens euh, et qui interroge notamment beaucoup la mobilité, c'est la question de l'inactivité physique, de la sédentarité. On a des modes de vie de manière générale, mais notamment des mobilités. On a bien vu avec le, le transfert de la marge vers la voiture, on a remplacé des mobilités actives, celles où on se bouge, où on fait en sorte de d'avancer bah, soit par nous-mêmes, par la marche ou par le vélo, euh, qui ont des impacts très, très intéressants en termes de santé, sauf que comme on est de moins en moins euh, actif ça a des impacts très forts. Et en gros, la dernière étude qui est sortie en France sur le sujet montrait que 95% de la population française avait des niveaux de sédentarité ou d'inactivité physique euh, qui présentaient des risques pour la santé, donc la quasi-totalité de, de la population soit, ne bouge pas assez ou passe bah, pour la sédentarité, c'est pas trop de temps, en gros inactif, donc assis ou euh, debout, etc. On peut être sédentaire tout en étant actif ou inversement. C'est deux sujets qui sont euh, un petit peu différents, même s'ils sont forcément liés. Euh, Et puis bien évidemment, dans les autres problématiques de transition, bah, il y a aussi de réussir autant que possible à traiter les inégalités sociales, territoriales, euh, ou toutes les autres inégalités qui peuvent ex exister également euh, dans, euh, dans l'accès à la mobilité. Donc autant que possible, essayer de, de traiter ces différentes euh, externalités, ces, différentes, euh, ces différents enjeux de transition euh, en parallèle Pour ça, on a différents leviers pour réussir à réduire les émissions, et on le verra aussi, après je referai le lien aussi avec les différentes, euh, différents impacts que je viens de présenter juste avant. Euh, on peut décomposer en tout cas l'évolution des émissions de CO2 au cours du temps, ou quels sont les leviers qu'on peut solliciter pour, à euh, l'avenir, pour euh, réduire ces, ces, ces impacts, en cinq différents leviers. Donc c'est des leviers qui sont cités par la stratégie nationale de la carbone, qui est le document de référence en France de la stratégie euh, du gouvernement sur, euh, sur le climat. Euh, et ces cinq leviers, donc pour, euh, le premier d'entre eux, c'est de modérer la demande de transport. Donc la demande de transport, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est les kilomètres parcourus. Et ça, historiquement, ça a été, donc on l'a vu en, en très forte hausse. Euh, donc modérer cette demande, c'est retrouver des modes de vie, un aménagement euh, du territoire pour plus de proximité, éviter les plus longues distances, etc. Ça interroge aussi bah, les voyages, bien évidemment, les voyages à plus longue distance, essayer de, euh, de, de moins utiliser aussi euh, bah, ces voyages à plus longue distance qui, en plus, sont en général, faits en avion. Donc, ça après, ça va interroger aussi le, le second levier qui est celui du report modal. donc c'est de faire en sorte que ces kilomètres parcourus soient faits autant que possible avec des modes de transport euh, peu consommateurs, euh, quoi, peu émetteurs de CO2, peu consommateurs de manière générale de ressources, d'espace, etc. Euh, donc, moins utiliser notamment pour ce qui est du climat, moins utiliser l'avion et la voiture et davantage les transports en commun ou euh, le mode actif tel que la euh, marche et le vélo. Le troisième levier, ça va être d'améliorer le remplissage des véhicules. Donc ça vaut pour euh, un peu tous les véhicules qui peuvent être euh, partagés. Mais là où il y a le plus de marge de manœuvre, parce que là où le remplissage aujourd'hui est, est assez faible, voire très faible, c'est sur la voiture et c'est d'autant plus faible pour les trajets du quotidien, notamment pour les trajets domicile travail. En les chiffres qu'on a, c'est 1,1 personne en moyenne. Euh, par voiture pour les trajets de domicile de travail. Il suffit de compter un peu euh, à l'heure de pointe du matin ou du soir un peu le nombre de personnes en moyenne qu'il y a par, par voiture. Tout le monde n'est pas euh, sur le chemin du, du travail mais sur le, sur le retour, mais vous verrez qu'il y a très peu de, de voitures euh, dans lesquelles il y a plus d'une de, de, personne. Le euh, quatrième levier, c'est de réduire les consommations euh, énergétiques des véhicules. Il y a différents types de leviers là-dedans. Il y a à la fois des leviers historiquement, on verra, assez euh, techniques, d'amélioration du rendement des moteurs qui peuvent permettre de réduire ces consommations d'énergie. L'électrification des véhicules, donc aller euh, vers des véhicules électriques qui sont plus efficaces, permet aussi d'agir sur ce levier-là. Et puis il y a d'autres leviers plus de sobriété sur cette consommation énergétique des véhicules, par exemple euh, l'éco-conduite, la réduction de vitesse sur les routes, euh, le fait de passer à des véhicules qui sont beaucoup plus légers aussi, ça, ça peut permettre bien évidemment de réduire les consommations d'énergie des véhicules, l'aérodynamisme des véhicules, encore on peut, on peut évoquer ça. Et puis le cinquième et dernier levier, c'est de décarboner l'énergie, ou de, de limiter l'intensité carbone de l'énergie. Euh, donc c'est-à-dire de passer à des énergies fortement émettrices en CO2, telles que le pétrole aujourd'hui, qui représente plus de 90% des, des consommations d'énergie du secteur, euh, à des énergies moins carbonées, euh, tels que euh, l'électrique, l'hydrogène, le biogaz ou encore euh, les agrocarburants, à condition que ces énergies-là soient produites de manière aussi durable et aussi décarbonée que possible, ce qui n'est pas le cas pour, pour une bonne partie, en tout cas pour l'instant, pour une bonne partie des, des, des vecteurs énergétiques. Et puis si on regarde ces cinq différents leviers sur un peu un autre axe, une autre manière de regarder les choses, euh, on peut euh, séparer ça entre des leviers plutôt de sobriété donc en gros les trois premiers leviers et demi parce que comme j'évoquais il y a euh, des leviers de parmi le quatrième qui qui touche davantage à la sobriété et puis donc cette sobriété qui interroge davantage finalement l'aménagement du territoire quelle évolution des modes de vie quelle évolution des pratiques de mobilité euh, et puis après des leviers plus technologiques qui quelque part sont euh, des euh, leviers qui sollicitent un peu moins les changements de pratiques mais en réalité en fait euh, Rien que si on pense à l'électrique, bah, il y a une autonomie qui est limitée par la batterie, etc. Et du coup, même pour ces leviers technologiques, bah, il y a potentiellement des interactions, des, des choses à penser en termes d'usage, si on veut s'assurer que euh, ces changements même technologiques soient le plus vertueux possible. Avant de passer à la deuxième partie, juste un, pour donner un petit peu de, de vision sur ces cinq leviers, hein, hein, encore un petit peu plus global sur ce qui peut influencer ces différents leviers, euh, c'est qu'on est en tout cas dans une transition qui a pensé globalement, dans le sens où ces cinq leviers, ils sont au cœur d'énormément de choses dans la société. Euh, si on prend juste l'exemple de la demande de transport, si je mets juste les flèches pour les liens les plus forts entre les leviers de transition euh, et, euh, et certains éléments voilà un peu plus extérieurs, mais qui sont, euh, qui sont liés à cette transition énergétique des transports, ben, la demande de transport est influencée par l'évolution de l'économie, notamment du PIB. Si le PIB est en hausse, en général, la demande de transport augmente aussi. De la population, bien évidemment, de la démographie. Euh, de l'aménagement du territoire, parce que ben, si l'aménagement du territoire aujourd'hui est beaucoup orienté sur des longues distances, eh bien ça va influencer aussi cette, cette demande de transport. L'évolution des modes de vie, euh, quel type de déplacement on fait, etc. à quelle, euh, à quelle distance, pour quel type d'usage quel mode de transport on utilise, parce que voilà, si on utilise des modes de transport plus rapides, ça encourage à aller plus loin, comme on l'a vu. Quelles politiques de... Quelle politique publiques sont mises en place, que ce soit à la fois sur les investissements en infrastructure, que ce soit sur la fiscalité, euh, que ce soit sur les aides à l'achat tel ou tel mode, etc. Ça va influencer euh, la demande de transport. Et puis, euh, bah, suivant les, les, euh, les ressources disponibles, leur prix, notamment le prix du pétrole va influencer dans une certaine mesure aussi la demande de transport. Donc on voit bien que rien que sur un seul facteur, ça interroge tout un tas d'autres éléments. Ça veut dire si on veut par exemple agir sur ce facteur de modération euh, de la demande de transport, bah, idéalement il faut euh, mettre en cohérence l'ensemble de ces autres éléments qui vont l'influencer. Donc si on met d'autres liens euh, particulièrement euh, importants, on voit que voilà il y a des liens un petit peu dans tous les sens dans cette transition, suivant comment on, on, on agit sur ces cinq différents leviers. Ben, on atterrit sur les trois principaux, euh, sur les trois principaux défis. De cette transition énergétique des transports, donc à la fois un défi climatique en termes de pollution de l'air, en termes de consommation de, de pétrole, et puis d'autres externalités qui sont plus ou moins liées, plus ou moins liées à ces cinq, cinq différents leviers. J'y tout à l'heure. Quelques éléments pour euh, maintenant, de manière un peu plus globale, j'évoquais quelle évolution de ces cinq leviers de décarbonation. On va voir un petit peu par le passé, d'ici 2050, comment on peut solliciter ces différents leviers. Il euh, y a une question qui revient énormément dans les, euh, dans les débats publics, c'est est-ce que la voiture électrique, c'est la solution, est-ce que c'est une solution écologique ou pas, euh, qu'elle place un peu dans, dans la transition, et puis euh, transition climatique et au-delà, c'est pour voir un petit peu justement les impacts sur les différents euh, défis que, que je présentais juste avant. Quelques éléments déjà pour revenir un petit peu sur la partie historique. Donc sur la partie historique, je vous ai déjà présenté une partie qui est assez euh, fondamentale, qui est euh, l'augmentation des kilomètres parcourus, etc. On va retrouver ça ici sur les tendances d'émissions de CO2. Là, l'intérêt de ce que je vais vous montrer, c'est d'essayer de comprendre entre 1960 et 2017, quels ont été les facteurs qui ont joué à la hausse ou à la baisse. Parmi les cinq facteurs que je viens de vous présenter, quels sont ceux qui ont joué à la hausse ou à la baisse sur les émissions de CO2 euh, du transport des voyageurs. Donc tout d'abord, la courbe des émissions de CO2 du transport des voyageurs, c'est à peu près la même que celle qu'on a vue tout à l'heure, en, en termes de forme tout à l'heure c'était aussi avec le, le transport de marchandises, mais en gros le transport de voyageurs, ça fait à peu près deux tiers euh, des émissions euh, des transports. Les transports de manière générale euh, en France, sur les émissions du territoire, c'est euh, de l'ordre de 30%, donc parmi ces 30%, il y en a à peu près 20% pour les voyageurs, 10% pour les marchandises si on prend euh, les principaux ordres de vendeurs en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'on retrouve une, une courbe qui est assez similaire, parce que voilà, la courbe de tout à l'heure a été beaucoup influencée par celle-ci. Donc on a eu cette forte augmentation jusqu'au début des années 2000, et puis sur les dernières années, une certaine stabilité des émissions. Et maintenant, on va regarder quels sont les différents facteurs qui ont euh, influencé cette courbe-là, qui l'ont influencé à la hausse ou à la baisse. Donc le premier parmi les cinq facteurs, c'est le facteur de demande de transport, euh, où on voit que cette demande a été en forte hausse sur l'ensemble de la période, Donc ça on l'a déjà vu tout à l'heure, donc ça vous étonne moins euh, désormais, euh, avec une multiplication par 4,7 euh, de cette demande sur, sur l'ensemble de la période, et on voit que les deux courbes sont assez proches. Pourquoi une multiplication par 4,7 Parce que la population a augmenté, donc tout à l'heure je vous ai beaucoup parlé de données par personne, mais la population en plus a augmenté sur la période, donc de plus 43%. Et puis les, les kilomètres parcourus par personne, donc ça c'est l'autre courbe, et c'est le principal facteur en hausse sur, la, sur cette période-là, ces kilomètres ils ont été multipliés par 3,3. Tout à l'heure je vous disais fois 10 à 12 en gros euh, depuis deux siècles. Si on prend depuis 1960, on a une multiplication en gros euh, par, euh, par un peu plus de, de 3. Si maintenant on revient sur ces deux courbes, donc comme je le disais, elles sont très proches. Donc ça veut dire que sur l'ensemble de la période, il y a eu assez peu de, on parle souvent de découplage entre le PIB et les émissions, etc. Dans la mobilité, on peut parler de découplage que peuvent viser les politiques publiques entre des kilomètres parcourus qui, qui seraient à la hausse et puis des émissions qui seraient à la baisse. Historiquement, il y a eu assez peu de découplage. En tout cas, les deux courbes sont assez proches. Parce que, en fait, les émissions de CO2 moyennes par kilomètre parcouru sont restées relativement stables, en tout cas assez peu baissées sur l'ensemble de la période. Euh, on peut interpréter ça comme moins 12%, en gros, des émissions de CO2 euh, par kilomètre parcouru en 2017 par rapport à 1960. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, un kilomètre parcouru euh, en 2017 n'est pas beaucoup moins émetteur euh, que le même kilomètre, euh, voire qu'un kilomètre moyen de mobilité en 1960. Pourquoi ça n'a pas beaucoup évolué à la baisse Parce que, au delà de la demande de transport, les quatre autres leviers qu'on voit sur le, sur le côté se sont beaucoup compensés entre eux, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont joué dans le bon sens et d'autres qui ont joué plutôt à la hausse sur les émissions. Et dans les deux, qui ont, quoi il y en a deux qui ont joué à la hausse sur les émissions. Le premier, c'est le, le report modal. Donc, on a vu qu'il y avait un report modal qui a été fort vers la voiture qui a joué à la fois sur l'augmentation des distances parcourues, mais aussi sur la part de la voiture dans l'ensemble des kilomètres parcourus. Donc là, c'est ce critère-là qui est pris dans cet effet-là. Et depuis le milieu des années 90, on a eu un léger report modal plutôt favorable vers le ferroviaire, mais qui est assez faible en termes de, de, de pourcentage de réduction, de réduction des émissions de CO2. On a laissé, disons, de l'ordre de 3% les émissions de CO2 par ce facteur de report modal. De report de la voiture vers le ferroviaire, euh, sur, euh, depuis le milieu des années, euh, 90. L'autre facteur qui a joué à la hausse, et aussi lié finalement à la voiture, c'est que le remplissage des véhicules a baissé en moyenne, on a plutôt décovoituré par le passé, on est moins nombreux aujourd'hui euh, qu'il y a quelques décennies par, euh, par voiture, et du coup, ça, ça a eu un effet à la hausse sur les émissions. Donc finalement, ces trois premiers facteurs, représente un peu le développement de la voiture individuelle où, euh, voilà, on a à la fois euh, la croissance des kilomètres parcourus que ça engendre, euh, la part de la voiture qui est plus forte dans les mobilités, et puis euh, de, de la voiture qui est utilisée principalement avec, euh, enfin, en tout cas pour les trajets du quotidien notamment, avec une seule personne à l'intérieur. Et puis les deux, les deux derniers leviers, donc levier de consommation énergétique des véhicules, ce levier-là a joué à la baisse, donc de l'ordre de moins 37% d'émissions liées à ce facteur de D'efficacité énergétique plus forte euh, des, euh, des véhicules. Donc, c'est-à-dire que, euh, en moyenne, nos véhicules sont, sont plus efficaces en termes de consommation d'énergie par kilomètre aujourd'hui qu'en que, qu 1960. Et puis, plus faiblement par le fait qu'on s'est un petit peu détourné du pétrole quand même, mais de manière assez faible, euh, moins 10% lié à ce facteur de, qu'on appelle l'intensité carbone de l'énergie. En gros, c'est qu'on a développé notamment sur le milieu des années 2000, euh, les biocarburants ou agrocarburants. Euh, qui, euh, en réalité, quand on les regarde en analyse de cycle de vie globale, ont à la fois des impacts à la production, il enfin, faut mettre en culture, les, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup des cultures, euh, des, des matières premières qui sont en concurrence avec les usages alimentaires, donc il y a des émissions liées euh, à cette, à cette culture-là, ensuite à leur transport, à leur raffinage, etc. Et ça, ça fait déjà une partie de l'impact climatique, en général, les biocarburants restent favorables d'un point de vue climat euh, sur ce périmètre-là, mais après, il y a des risques de déforestation, notamment par beaucoup d'huile de, de palme. Alors en 2017, il y avait encore de l'ordre de 20 à 25 des volumes de biocarburants qui étaient consommés, qui, qui provenaient de l'huile de palme, de l'huile de soja aussi pour une partie, etc. Et bien quand on ajoute ces changements d'affectation des sols, cette possible déforestation, ou ces, ou ces conversions de prairies à cultures, etc., ce qui va rejeter aussi du CO2 dans l'atmosphère, et bien, on, on en arrivait finalement à une intensité carbone qui était assez similaire à celle du pétrole. Donc ça voudrait dire que si jamais on, on, on voulait représenter de manière un peu plus juste quelle est la contribution de ces biocarburants, on pourrait compter ces émissions de CO2 euh, des biocarburants aussi. Euh, et à ce moment-là, on se retrouverait avec, avec cette euh, courbe empruntillée ici, CO2 total, où ça prend en compte aussi les émissions de CO2 des biocarburants. Et on se rend compte que depuis le début des années 2000, on ne retrouve plus vraiment la baisse des émissions qu'on voyait tout à l'heure. On est plutôt sur une tendance assez stable des émissions sur le transport de voyageurs. Quelques brèves conc conclusions sur ce, sur ce schéma-là. Trois principales conclusions. Tout d'abord, l'impact majeur de la demande de transport et pourquoi c'est important et intéressant. Parce que c'est finalement, quand on aborde les enjeux de transition des transports, de transition énergétique, etc., c'est le facteur qui va être le moins cité, le moins, euh, le moins évoqué, pour lequel il y a moins de politique publique. C'est un peu une sorte de de facteurs tabous, on a presque toujours tendance à, à vouloir chercher la croissance des trafics, etc. Alors qu'avec cette croissance des trafics, arrive notamment plus d'émissions de CO2, mais potentiellement plus de temps dans les transports, potentiellement aussi euh, des coûts de transport qui sont plus importants si on a des plus longues distances à faire, et puis un certain nombre des impacts que j'évoquais tout à l'heure, que ce soit euh, bah, de la congestion routière, de la pollution de l'air, etc., euh, des accidents, bah, peuvent aussi être corréés à, à ces hausses de trafic. c'est aussi... Euh, quelque chose qui est important de ce point de vue-là. Euh, un autre élément, c'est que les facteurs plutôt de sobriété ont plutôt été dans le mauvais sens. Euh, c'est le cas pour les trois premiers, euh, mais c'est le cas aussi par exemple pour le poids des véhicules, le poids des véhicules qui a été en hausse aussi par le passé. Et puis un dernier enseignement, c'est que jusqu'à maintenant, les politiques publiques environnementales sur le sujet de la mobilité ont été assez peu opérantes pour faire baisser les émissions. Euh, pour l'instant, ce qui a permis de faire baisser les émissions, en tout cas euh, la rupture un peu des années 2000, c'est beaucoup la rupture sur la demande de transport et qui est une rupture qui n'est pas vraiment liée en fait, à des politiques publiques, étant donné que les euh, politiques publiques n'ont pas vraiment cherché jusqu'à maintenant, et c'est toujours le cas d'ailleurs actuellement, à agir sur ces facteurs de modération de la demande de transport. Si maintenant on essaie de se projeter à 2050, et notamment dans un premier temps ce que prévoit la stratégie nationale de la carbone, comme j'évoquais tout à l'heure, le document de, de référence de la stratégie climat euh, actuelle, on peut reprendre ces, ces analyses en, en, en décomposition, après j'arrêterai un peu avec ces, ces, ces schémas de ce type-là, ne vous inquiétez pas. Euh, on peut reprendre cette fois-ci par rapport à une base, une référence en 2015, et voir quelle est l'évolution de, de la courbe des émissions de CO2 d'ici 2050, donc ça c'est la courbe d'objectifs, et ensuite on peut regarder à, parmi les cinq leviers comment ils vont participer euh, voilà, à cette baisse des émissions de CO2. Donc le premier des cinq leviers c'est le levier de demande de transport, et pour le coup lui il ne va pas participer à la baisse, puisque c'est une demande de transport qui comme je le disais est toujours prévue à la hausse, plus 26% d'ici 2050, pour moitié parce que la population euh, est en augmentation, et pour autre moitié parce qu'il est prévu... Euh, y compris ici, on n'est que sur le transport euh, intérieur, j'aurais dû le, le préciser, que sur les transports intérieurs, donc il n'y a pas le transport aérien international, notamment là-dedans, alors que c'est généralement, dans les prospectives, ce qui est prévu en, en plus forte hausse, en tout cas si on n'a pas d'ambition de modération euh, de la demande de transport, parce que c'est euh, ce qui augmente le plus euh, actuellement. Donc plus 26% sur la demande de transport. Ensuite, le deuxième levier, c'est le report modal, qui euh, permet une baisse des émissions de l'ordre de 8% par rapport à actuellement. Le troisième levier, c'est à peu près similaire. Donc euh, L'amélioration la, du remplissage des véhicules et notamment le, le covoiturage qui permet une baisse de l'ordre de 11% des émissions. Et puis enfin, les deux derniers leviers, les leviers plus technologiques cette fois-ci, eh ce sont ces leviers-là qui vont permettre, dans la stratégie en tout cas, d'avoir le plus de baisse d'émissions. Et en fait, les deux sont un peu liés même facteur. Ça, C'est une hein, autre manière de, euh, de voir les choses avec des pas de temps de cinq ans, avec des facteurs qui jouent soit à la hausse soit à la baisse sur les émissions. Euh, et en gros, euh, le, le, le gros des baisses d'émissions vient globalement du véhicule électrique qui, est à la fois, comme je le disais, est plus efficace. Donc il y a une partie qui, des baisses d'émissions qui se retrouvent dans l'efficacité énergétique et puis qui sont euh, le véhicule électrique aussi qui est décarboné. Même dans cette analyse-là, quand on n'est que sur les émissions directes, on considère aussi que le véhicule électrique est zéro émission, ce qui n'est pas à réalité quand on regarde à l'échelle de l'économie et qu'on qu regarde aussi le. Euh, les, euh, les impacts notamment à la fabrication du véhicule, ça j'y reviendrai bien évidemment euh, mais du coup le, le gros délai d'émissions dans la stratégie vient de cette électrification des véhicules et à court terme et notamment ce qui appartient désormais au, au passé donc ce qu'on aurait dû faire en tout cas euh, c'est de faire baisser via l'amélioration de l'efficacité énergétique mais à court terme c'était plutôt en vendant des véhicules qui sont plus efficaces euh, pour le coup à court terme euh, jusqu'à 2020 c'était plutôt des véhicules qui restaient thermiques mais qui étaient des véhicules euh, qui consommaient moins de pétrole que, euh, que ceux de 2015. Et en l'occurrence, on a pris beaucoup de retard euh, là-dessus. En gros, au lieu d'accélérer la tendance à la baisse des consommations énergétiques euh, entre 2015 et 2020, ben, pendant plusieurs années, même, ça a stagné. Euh, et du coup, ça, c'est un, un, un retard qu'on a pris sur ces années-là, qui reste pendant plusieurs années, qu'on va subir un peu pendant plusieurs années, parce que les véhicules qui ont été vendus à ce moment-là, mais restent dans le parc automobile l'automobile pendant 15-20 ans, en gros, ça fait ça l'ordre de grandeur. Donc ça veut dire que sur les dernières années, on a pris beaucoup de retard sur nos objectifs climatiques. C'est un petit peu caché par le fait qu'en 2020, il y a eu une très forte baisse des émissions en raison des confinements, mais depuis, les, les, les émissions repartent à la hausse et on a toujours ce, ce fort retard, notamment sur le levier d'efficacité énergétique, qui en tout cas dans la stratégie était prévu comme le principal levier de, de baisse d'émissions du secteur des mobilités à court terme. Donc après, donc ça c'est la, la stratégie nationale de la carbone. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder comment cette stratégie se situe par rapport à d'autres scénarios de prospective qui ont été publiés en France. Donc là, je vais vous montrer parmi des scénarios qui ont été publiés avant ma thèse, donc depuis il y a eu d'autres scénarios, depuis, euh, depuis les scénarios de NégaWatt qui a actualisé, les scénarios de les scénarios du Shift Project avec le, le plan de transformation de l'économie française, euh, il y a eu des euh, scénarios de RTE, encore voilà, quelques autres publications. Et ça c'est pour vous montrer ce qui avait été publié en tout cas avant, 2000, de, avant 2020, et de situer l'objectif de ce graphique-là, c'est parmi les 13 scénarios que j'avais pu, euh, pu comparer euh, dans ma thèse, euh, de situer la stratégie maximale à carbone, donc on avait évoqué, plus 26% sur la demande de transport d'ici 2050, et de la situer par rapport aux autres scénarios. Donc par rapport à la valeur maximale qu'il y a parmi tous les scénarios, la valeur minimale, et puis pour ne pas prendre que les valeurs les plus extrêmes, de regarder quelle est la moyenne des quatre scénarios tendanciels. Donc parmi les 13 scénarios, il y en a un qui prolonge juste les tendances d'aujourd'hui, qui essaie de voir bah, quoi ça nous emmène comme, comme scénario. Tout le monde n'a pas la même vision du tendanciel, donc il y a un peu quelques variations suivant les, les scénarios. Mais en gros, les scénarios tendanciels disent plutôt plus, plus 20 de 20% de demande de transport d'ici 2050, euh, si on ne change pas, euh, si on n'est pas vraiment plus ambitieux qu'aujourd'hui sur la transition énergétique. Et puis dans les scénarios, la moyenne des quatre scénarios les plus ambitieux, cette fois-ci, disent en gros en moyenne, on est à moins de 10% de demandes de transport. Donc ce qu'on voit là-dessus, en tout cas sur le positionnement de la stratégie nationale de la carbone, c'est qu'elle est globalement très peu ambitieuse sur ce levier-là, puisqu'elle est même a une croissance de la demande supérieure à la moyenne des scénarios tendanciels. Donc ça veut dire qu'il y a assez peu, voilà, peu d'ambition sur ce premier euh, levier-là. Euh, sur les deux leviers suivants, euh, la stratégie nationale de la carbone va être un peu intermédiaire, disons, entre des scénarios tendanciels sur lesquels il y a peu d'évolution. Donc en rouge, voilà... Des, le haut des boîtes, des boîtes en rouge sont autour de 0%, donc ça veut dire qu'il y a peu d'évolution dans le tendanciel. Et puis dans les scénarios les plus volontaristes, cette fois-ci, on peut arriver à peu près à moins 20% d'émissions liées à ce report modal C'est un, un, une évolution qui est très liée à l'évolution de la demande de transport. Par exemple, si on veut que le vélo représente une part significative des kilomètres parcourus au total en France, et bien il faut autant que possible que les distances parcourues soient plutôt en, en baisse, qu'on n'ait pas une, une croissance de la demande forte, sinon c'est difficile pour certains modes de transport d'avoir une part de plus en plus importante dans le total de, de la demande, dans le total des kilomètres parcourus. Et puis, remplissage des véhicules, pareil, la stratégie nationale de la carbone, un peu intermédiaire entre le temps et, le ciel, et puis les plus ambitieux qui sont autour de moins 15% d'émissions liées à ce facteur -là. Et ensuite, sur les deux derniers leviers, consommation énergétique, intensité carbone et énergie, cette fois-ci, on se retrouve avec la stratégie nationale bas carbone, qui est parmi les scénarios les plus ambitieux, parce que l'objectif est très ambitieux, très ambitieux par rapport à 2050, donc l'objectif de neutralité carbone au niveau global de la France et de décarbonation, notamment des transports, et notamment des transports terrestres. Et du coup, ça oblige à être extrêmement ambitieux sur ces leviers plus technologiques, parce que sur les leviers de sobriété, euh, il y a eu beaucoup moins d'ambition, comme on l'a vu euh, précédemment, donc quitte à être un peu irréaliste, notamment sur l'efficacité énergétique, quoi, sur les baisses de consommation euh, d'énergie des véhicules, euh, à court terme, comme je l'évoquais euh, tout à l'heure, en tout cas les politiques publiques n'ont pas été à la hauteur pour euh, permettre euh, l'évolution qui était prévue dans, dans la stratégie. Maintenant quelques éléments un peu de, de résumé sur pas mal d'éléments qu'on a pu voir euh, depuis euh, depuis tout à l'heure, donc à la fois sur un, un élément que je n'ai pas présenté dans les détails, mais si on regarde l'évolution de la vitesse moyenne des mobilités euh, depuis 1960 jusqu'à 2017 on a à peu près cette forme de courbe-là, avec du coup une forte augmentation de la vitesse, un pic au début des années 2000, lié au fait qu'au bout d'un moment, on est arrivé un peu à un plateau sur la diffusion de l'automobile, quasiment tous les ménages sont autorisés, pas, pas quasiment tous, mais on est un peu plus de 80%, au bout d'un moment ça, ça s'est un peu stabilisé. Euh, euh, voilà Certains effets de diffusion voilà, qui participaient à la hausse qui se sont un petit peu arrêtés. Et puis un des effets du début des années 2000 sur la vitesse moyenne des mobilités, c'est qu'il y a eu la mise en place des radars à partir de 2003. Et que ça, ça a fait chuter la vitesse pratiquée pendant 3 ans, en gros de 7 km h euh, sur les routes à 90, à 110, à 130 km h Donc des routes qui sont quand même euh, très largement euh, euh, utilisées. Et du coup, sur en gros, 7 km heure de baisse, c'est quand il n'y a pas d'obstacle. En gros, les gens, en l'espace de trois ans, ont roulé en moyenne 7 km heure moins rapidement. Et ça, ça a eu un effet sur la vitesse moyenne des mobilités, étant donné que la voiture, c'est une grosse part de la mobilité, que ces routes en particulier, et il y a un ralentissement aussi un peu plus faible en ville, euh, bah, font une part importante des temps de déplacement. Et euh, comme par hasard, on retrouve aussi euh, que sur les kilomètres parcourus, sur le début des années 2000 aussi, on retrouve cette tendance euh, au, à la baisse des kilomètres parcourus. Donc finalement, on a eu un ralentissement des mobilités. Et il y a un peu deux manières de s'adapter à ça. Soit on veut continuer à faire autant de kilomètres parcourus, mais comme la vitesse baisse, ben on passe plus de temps dans les transports. Euh, soit si c'est fait au moins en partie, eh bien on, fait des, on fait moins de kilomètres pour ne pas trop se rajouter de temps de transport. Et l'hypothèse dans la thèse, c'est qu'il y a potentiellement eu un peu des deux, mais il y a eu notamment une baisse des kilomètres parcourus à ce moment-là qui peut s'expliquer au moins en bonne partie par cette réduction de la vitesse moyenne des mobilités, notamment un peu cet effet radar qui a eu un effet aussi significatif sur la demande de transport et aussi sur les émissions de CO2, puisque au même moment aussi les émissions de CO2 baissent sur la mobilité des voyageurs en France. Et donc on retrouve une très forte proximité entre ces trois courbes sur le passé, un certain pic au début des années 2000 ou en tout cas une certaine saturation euh, de ces euh, de ces caractéristiques là au début de, euh, depuis le début des années 2000. Et puis maintenant, quand on se met en projection d'ici 2050 et notamment qu'on on prend les chiffres de la stratégie nationale bas carbone, alors la stratégie nationale bas carbone ne ne projette pas une vitesse moyenne des mobilités, mais en gros quand on regarde quel mode de transport vont être utilisés euh, d'ici 2050 d'après les projections, on aurait plutôt un, certain, un petit ralentissement des mobilités ou une certaine stabilité, en tout cas, de la vitesse moyenne des mobilités. Et là où c'est intéressant, c'est que dans le même temps, les kilomètres parcourus augmentent, ce qui veut dire que si on faisait vraiment, si on mettait vraiment en place ce qui, était, ce qui est prévu dans la stratégie nationale de la carbone, et eh bien, en gros, on aurait une augmentation du temps de transport de l'ordre de 15%. Donc, on peut à la fois questionner cette, cette hypothèse-là. Euh, à la fois, est-ce que c'est réaliste Est-ce que vraiment, euh, si on n'accélère pas les mobilités, on va faire plus de kilomètres ou pas Et puis, est-ce que c'est souhaitable euh, Est-ce que vraiment, on a envie de passer beaucoup plus que euh, déjà une heure de transport euh, en moyenne dans la population de, euh, de mobilité, ce qui est resté relativement stable, même s'il bah, y a une légère augmentation déjà sur les, sur les dernières années, dernières décennies Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut euh, plutôt éviter, en tout cas plutôt que de partir dans les projections toujours de, de croissance des trafics et puis sinon, ben, l'autre élément très fort à l'avenir, c'est d'avoir toujours une stratégie qui prévoit des hausses de kilomètres parcourus et puis dans le même temps euh, des émissions en très forte baisse, donc un peu la vision croissance verte, en tout cas appliquée à la mobilité, c'est exactement ça. On continue à croître en termes de mobilité, mais par contre, euh, un peu magiquement en tout cas, ça, devient, euh, euh, ça arrive quasiment à zéro émission en 2050. Donc ça, c'était un peu le contexte global sur les différents, euh, sur les différents leviers. Je vais essayer de, de faire un petit peu plus rapide sur les, sur les derniers éléments. Euh, pour poser quelques questions, notamment, je vais venir juste après à la question de la voiture électrique, euh, quelles énergies pour les transports de demain Et ça, c'est ce qui est prévu dans la stratégie nationale de la carbone. Donc sur la voiture, c'est très majoritairement l'électrique. Euh, si on passe à des véhicules un petit peu plus lourds, il y a toujours une part d'électrique mais qui est bien plus faible. Et puis de plus en plus, ça va être biogaz, gros carburant. Et puis potentiellement dans la nouvelle version, il y aura aussi l'hydrogène. Mais là dans la dernière version euh, qui a été euh, rendue en, en 2019-2020, en gros, il y a, ça n'a pas été séparé, ça n'a pas été euh, quantifié exactement. Euh, sur les transports en commun, donc là c'est transports en commun routier, les bus c'est les cars aussi qui vont être un peu partagés entre plusieurs types d'énergie. Sur les deux roues motorisées, le ferroviaire, ça va être très majoritairement électrique ou en complément éventuellement à hydrogène, notamment pour, pour le ferroviaire. Euh, sur le fluvial, le maritime et puis enfin sur l'aérien, euh, il va y avoir pour euh, une partie des, euh, des carburants à base de biomasse, donc biogaz ou agrocarburant. Et puis dans ces modes-là, euh, il va y avoir encore une partie de pétrole qui va rester aussi bien dans le transport maritime. Donc quand c'est en rassuré, c'est que c'est international, donc que ce n'est pas inclus dans l'objectif de neutralité carbone, que n'est pas inclus dans les inventaires d'émissions de la France qu'elle va rapporter notamment aux Nations Unies pour ses objectifs climatiques, etc. Ce qui est un vrai problème parce qu'on voit bien que euh, en 2050, c'est moins d'être négligeable, ce qui reste comme émissions euh, dans ces transports internationaux pour partie pour le maritime, mais aussi et surtout euh, pour le transport aérien international qui est, est euh, un mode tout comme le maritime bien plus difficile à décarboner et pour lesquels il y aura probablement encore des consommations de pétrole, euh, y compris en 2050, même dans un scénario euh, où sur le papier, on peut s'imaginer des choses plus, euh, plus ambitieuses en quelque sorte que, euh, que dans la réalité. Euh, donc en tout cas, ce qui est important à garder en tête, c'est que euh, on parle beaucoup du, du, de, des scénarios de tout électrique, etc. Si ce scénario un peu tout électrique existe, euh, éventuellement ça peut être plutôt sur la voiture, mais en tout cas pas sur l'ensemble des transports. Donc déjà, ça permet de prendre un petit peu de perspective. S'il y a un tout électrique, euh, il n'est pas sur euh, l'ensemble voilà, des, euh, des mobilités, mais l'enjeu, c'est plutôt de réussir à adapter quelles sont les technologies à utiliser les plus pertinentes selon les différents modes de transport. En l'occurrence sur la voiture, ça va être plutôt l'électrique qui va être le plus pertinent. Pour autant, euh, aussi bien pour l'électrique que pour les autres, que pour les autres énergies. Il y a des problèmes aujourd'hui de diffusion de ces technologies. Pourquoi on ne peut pas faire une transition que sur ces changements d'énergie ou que sur ces changements technologiques euh, Premièrement parce que euh, ce sont des changements qui prennent du temps. Euh, la voiture électrique, euh, on est à peu près à 12% des ventes depuis le début de l'année. On est à moins de 2% du parc sur l'ensemble des voitures qui sont en circulation, qui sont électriques. Donc on voit bien que ça, ça prend du temps euh, avant d'arriver dans, dans le parc. Pour beaucoup des énergies, elles sont limitées en quantité, c'est particulièrement le cas pour, pour la biomasse, on ne va pas pouvoir tout remplacer, remplacer tout le pétrole qu'on consomme par des biocarburants ou, ou, ou même du biogaz si on change de, de, de motorisation, donc ça veut dire qu'il faut fortement réduire les consommations d'énergie, sur l'électrique ou l'hydrogène, j'évoquais tout à l'heure, il y a aussi des, des problématiques de ressources, et puis aujourd'hui ce sont aussi pour beaucoup des technologies qui sont les plus coûteuses en général. Euh, pour l'électrique, c'est plus coûteux à l'achat, c'est moins coûteux à l'usage, donc ça s'équilibre un peu au, au global. Le, le véhicule électrique est même un peu moins cher au, aujourd'hui sur l'ensemble de son cycle de vie, mais en tout cas, à l'achat, à l'investissement, c'est un peu plus coûteux. Donc en tout cas, on ne peut pas se permettre de euh, tout miser sur, sur ces changements de technologie, comme on l'a vu par le passé. C'est très largement insuffisant pour réussir à, à, à compenser euh, euh, voilà, les éventuelles croissances qu'on va avoir sur la, sur la demande de transport. Et du coup, si on regarde pour la question des véhicules, des voitures, en particulier dans un premier temps, si on veut comparer la voiture thermique avec la voiture électrique, eh bien, il faut regarder ça sur plusieurs critères. Je vais pas tout vous montrer, parce que sinon ça prendra des heures. Mais déjà, on peut au moins regarder sur la question de l'impact carbone sur l'ensemble du cycle de vie. Donc, ne pas considérer que le véhicule électrique est zéro émission, mais de regarder sur l'ensemble de son cycle de vie, aussi bien production et utilisation, de comparer ça au véhicule thermique. Et déjà, aujourd'hui, on est à peu près à... En gros, là, sur le schéma, c'est à peu près une division par 2,5 des émissions. Si on regarde un peu sur l'ensemble des, des, des études qui peuvent exister sur la France, on est aujourd'hui déjà une division par 3, en gros, en ordre de grandeur, des émissions du véhicule électrique, des émissions de gaz à effet de serre, du véhicule électrique par rapport au véhicule thermique. Donc ça veut dire que c'est mieux, ça veut dire que c'est pas forcément non plus assez pour réussir à faire une transition qui euh, aille suffisamment loin en termes de, de baisse des émissions de, de gaz à effet de serre, et un des éléments assez majeurs, c'est que sur l'électrique, c'est pour beaucoup la production du véhicule et, euh, et l'extraction des matières qui vont faire le plus gros de son impact. Donc c'est la production du véhicule. Après, l'usage, cette fois-ci, va, va avoir des émissions euh, bien plus faibles. Donc ça veut dire que si à l'avenir, on va réussir à réduire l'impact des véhicules électriques, eh bien, il faut réussir à produire moins de véhicules. Ça, c'est une première manière de baisser les émissions à la production. Et puis aussi, que ce soit des véhicules qui soient plus légers, moins impactants, et notamment qu'ils n'aient pas... des des batteries de véhicules trop importantes, parce que c'est là que se concentre beaucoup le coût à la fois écologique des émissions de CO2, mais aussi les autres impacts, et puis aussi le coût financier euh, bah, du surplus, en tout cas, de, de coût des véhicules électriques par rapport aux véhicules thermiques. Donc ça veut dire qu'il faut aussi se tourner vers des véhicules qui sont plus légers, euh, plus forts et à ce moment-là, on peut explorer notamment quelque chose qui a été assez peu exploré pour l'instant dans nos mobilité c'est notamment toute une gamme de véhicules qu'on peut appeler des véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture, qui pour une partie d'entre eux existent déjà, pour une partie sont déjà en développement, et pour d'autres, ne sont pas encore, sont soit à l'état de, de prototype, d'ailleurs même dans la salle qui en fond, et puis soit qui sont un peu plus avancés, qui commencent à vendre des premiers véhicules, et ça c'est des véhicules qui devraient se développer à l'avenir, et qu'il faut réussir autant que possible à, à développer en remplaçant la voiture, et à ce moment-là, il peut y avoir un impact, un impact environnemental très positif en tout cas par rapport à la voiture ou même par rapport à la voiture électrique. C'est ce que montre la suite de ce graphique-là. Si on prend par exemple par rapport à la voiture électrique, mais à la mini voiture électrique, avec une autonomie de 80 km une à deux places, et on voit déjà qu'en termes de bilan sur l'ensemble de, de son cycle de vie, on est à trois fois moins, moins d'émissions. Si ensuite on prend des, vé des véhicules tels que les, euh, les vélos mobiles qui sont là, des vélos couchés carrénais, si je peux juste montrer l'image, les vélos mobiles, euh, c'est ce qu'il y, euh, ce qu y a ici, ou des vélos voitures, ça, ça va être des vélos mobiles, mais en version un peu plus surélevée, donc il y a un, en termes de visibilité, c'est un petit peu euh, plus pratique, pour rentrer dans le véhicule, c'est un peu plus pratique, etc. Mais donc il y a des véhicules de ce type-là qui pourraient être développés à l'avenir et on voit qu'en termes de bilan carbone, encore une fois, on est encore plus... Euh, encore plus sobre euh, d'un point de vue carbone par rapport euh, à la voiture électrique ou même par rapport à la mini voiture électrique. Et puis évidemment le vélo, vélo assistance électrique ou vélo classique ont des bilans en carbone encore plus faibles. Ça, on peut ramener ça par kilomètre parcouru, mais je ne vais pas vous redétailler cette, cette figure-là. Et puis les intérêts en tout cas de ces, euh, ces véhicules-là, euh, et notamment parce qu'un des risques de l'électrique, son principal impact finalement supplémentaire par rapport aux véhicules thermiques, euh, ça va être la question des ressources. Et du coup, il y a un, un, un défi important à être autant que possible économe en ressources. Et pour cela, on peut prendre quelques euh, petits points de comparaison entre différents types de véhicules. Et avec 100 kWh de batterie, combien de véhicules on peut avoir selon le type de véhicule que c'est Si jamais on veut euh, produire uniquement des pick-up, bah avec 100 kWh de batterie, on peut avoir un pick-up. Si jamais on se dit c'est quand même un peu mieux de passer à des citadines, de rester aux citadines, euh, que de passer à des pick-up, on est déjà à deux citadines qui peuvent être produites avec 100 kWh de batterie. Si on se dit on a intérêt à développer des véhicules encore plus légers que ça, plus adaptés au trajet du quotidien, donc potentiellement avec une autonomie qui va être moins élevée que des autonomies de 300-400 km, euh, etc., eh et bien à ce moment-là, on peut euh, produire 16 euh, quadricycles ou mini voitures électriques euh, comme je l'ai montré tout à l'heure, et puis si on, enfin on se dit on peut produire aussi des vélos assistance électrique on peut en produire 250. Donc ça, ça montre que si on veut être économe en ressources, ça va venir notamment dans les métaux qui sont parmi les plus critiques pour la voiture électrique, donc que ce soit le lithium, le cobalt, le nickel, encore le cuivre, eh bien on a intérêt à se tourner à des véhicules qui sont solides, qui sont plus légers, qui ne surdimensionnent pas trop la... la la batterie et l'autonomie par rapport aux usages du quotidien. Et à ce moment-là, pour les usages de plus longue distance, et eh bien, ça demande de repenser les mobilités de longue distance autrement. Donc, que ce soit bien de l'autopartage, si vraiment on a besoin d'une voiture qui a plus de place que des plus longues distances, etc. Ou bien, bien évidemment, de manière encore plus vertueuse, d'utiliser euh, le train ou d'autres types de transports en commun, le covoiturage, etc. Un autre élément qui est très important par rapport à cette transition sur les véhicules, c'est que ça, c'est le prix des véhicules électriques, des voitures électriques, euh, en fonction de leur poids. Ce qu'on voit, c'est que plus le poids du véhicule augmente, plus le prix va augmenter également. Si on fait une petite droite ici, en gros, on se rend compte que pour un, une voiture électrique de 1 tonne, on est à peu près à 20 000 euros. Si on passe à une voiture électrique de 2 tonnes, on est à peu près à 50 000 euros. Donc ça veut dire que le principal frein aujourd'hui à la diffusion de la voiture électrique, euh, ou en tout cas un des principaux freins, c'est très clairement le coût de ces véhicules eh bien la principale marge de manœuvre qu'on a pour faire en sorte que la mobilité électrique soit accessible au plus grand nombre, c'est de se tourner vers des véhicules qui sont plus légers, et à ce moment-là qui, même à l'achat, potentiellement sont moins coûteux que la moyenne des véhicules thermiques vendus sur le marché du neuf aujourd'hui, c'est 27 000 euros aujourd'hui, hein. une voiture la voiture neuve vendue euh, sur les dernières années, c'est autour de 27 000 euros. Donc dès aujourd'hui, il y a des véhicules électriques qui, à l'achat, sont moins coûteux. Euh, mais ce sont des véhicules plus petits, avec euh, moins de batterie, etc., moins d'autonomie, potentiellement plus adaptés aux usages du quotidien. Et en plus, le double avantage d'un point de vue financier, c'est qu'après l'usage, ils sont bien moins coûteux encore euh, que les véhicules thermiques. Et du coup, pour, une, pour chaque 100 kg euh, supplémentaires, en gros, on a une hausse du prix du véhicule à l'achat qui est de l'ordre de 3000 euros. Je vais bientôt terminer euh, avec... Euh, une dernière question avant de passer un peu à la conclusion, récapitulatif, c'est de regarder parmi les cinq différents leviers dont j'ai pu parler tout à l'heure, leur évolution par le passé, leur, leur potentiel d'ici 2050, de regarder à quel point ils peuvent permettre de répondre simultanément ou pas aux différents enjeux de transition qu'on a, donc à la fois changement climatique, mais aussi les autres évolutions. Et donc ça, je veux juste... Montrer un peu ce tableau-là, je ne vais pas vous le détailler, ne vous inquiétez pas non plus. C'est juste la logique de ce tableau, c'est regarder pour les cinq différents leviers. Euh, Qu'est-ce qu'il y a euh, qui est détaillé dans les scénarios prospectifs pour chacun des leviers Par exemple, si on parle du report modal, ben, on peut faire du report modal en développant un peu plus le bus et le car, en développant un peu plus le train, en développant plus le vélo, ou en faisant moins d'avions, de, de voitures, etc. Et puis ensuite, de regarder donc, pour chacun de ces éléments-là, à quel point ils permettent de répondre simultanément à différentes externalités, donc au-delà de l'enjeu carbone, l'enjeu climatique, de répondre aux questions de est-ce qu'ils permettent d'avoir moins de pollution atmosphérique, moins de consommation d'énergie ou de métaux, euh, moins de pollution sonore, moins de, de consommation d'espace de manière générale, euh, d'être posit positif aussi sur les enjeux d'accidentologie, d'accidentalité, de, de sémentarité de dépendance à l'automobile, d'inégalité, etc. Et euh, la, plutôt la bonne nouvelle de ce tableau, sans, sans pour autant entrer dans les détails pour l'instant, c'est que globalement, il est plus vert que orange, donc il y a plus de co bénéfices à la transition sur les autres enjeux, en tout cas que de nouveaux impacts, donc c'est déjà une première raison de faire cette transition. Et puis, si on regarde de manière un peu plus détaillée ce que je vous séparais tout à l'heure entre des leviers qui sont davantage des leviers de sobriété et des leviers plutôt euh, de technologie, si on regarde sur la droite du tableau, eh bien, en général, sur les leviers de sobriété, on a beaucoup plus de co-bénéfices sur les autres externalités que sur des mesures purement technologiques où finalement on ne change pas beaucoup des usages et du coup il y a un certain nombre d'externalités euh, qui ne vont pas vraiment changer par rapport à l'actuel. Si je reprends juste un exemple euh, qui est peut-être un peu caractéristique, mais en tout cas qui, qui montre un peu. Deux de visions de, de, de, de la transition énergétique. Si on fait la transition énergétique plutôt au volet technologique en passant à la voiture électrique, bien, typiquement la voiture électrique ne va pas, euh, ne va rien changer par exemple sur la congestion routière, sur la consommation d'espace, sur l'accidentalité ou encore sur la sédentarité d'inactivité physique. Euh, au contraire, il va y avoir quelques impacts en plus, notamment sur les consommations de. Euh, de métaux, euh, et puis des co-bénéfices un petit peu sur, euh, sur la pollution de l'air et sur la pollution sonore, en partie, ça ne résout pas toutes, les, toutes ces sources de pollution, mais euh, ça, ça aura des co-bénéfices en partie sur ces externalités. Et si cette fois-ci on regarde euh, sur la transition plus sobre euh, de la mobilité, d'aller vers le vélo, et bien là on a des co-bénéfices qui sont beaucoup plus importants pour la société, que ce soit en termes de santé publique avec euh, l'activité voilà, physique. Que ce soit en termes de consommation d'espace, de consommation de ressources de manière générale, de pollution atmosphérique, etc. Là, on a des common qui sont, qui sont bien plus forts pour la société. Ce qui est, du coup, une incitation, un intérêt supplémentaire très fort, en tout cas, vers plus d'ambition sur les leviers de sobriété, qui, comme on le disait tout à l'heure, sont beaucoup moins sollicités pour l'instant dans nos politiques de mobilité, notamment dans la stratégie nationale bas carbone. Donc c'était un peu le message final et euh, les principaux enseignements, donc sur la première partie, c'était quels sont les, les défis à relever, quels leviers pour y arriver. Donc juste pour faire un petit rappel, donc on était revenu un peu sur la mobilité en France de 2800, donc avec cette stabilité des trajets et des temps de transport, l'explosion de distance et aujourd'hui une place prépondérante de la voiture et même une situation de dépense à l'automobile de manière générale dans nos mobilités et même plus globalement dans les modes de vie. Euh, avec des impacts et défis des transports que je viens de citer, qui ne se résultent pas qu'au climat, même si c'est bien évidemment un enjeu extrêmement structurant qui doit guider pour beaucoup euh, aussi la transition des mobilités. Il y a plusieurs leviers qu'on peut solliciter euh, dans, cette, dans cette transition, je viens de, de, de les rappeler euh, également. Et puis sur ces cinq leviers, par le passé, il y a eu plutôt voilà, ce manque de sobriété, besoin de combiner à la première sobriété et technologie, c'est-à-dire que si on fait que la technologie, on n'y arrivera pas. Si on fait que la sobriété, on n'y arrivera pas non plus. Si on garde trop de consommation de pétrole aussi dans nos mobilités. Donc, il faut pouvoir combiner les deux. Euh, la voiture électrique, elle va être indispensable d'un point de vue climatique, mais c'est insuffisant. C'est en ça qu'il faut euh, aussi, si on veut adresser les autres défis de soutenabilité euh, au-delà du, du climat, bah, aller aussi vers une moindre utilisation de l'automobile, revoir autant que possible cette dépendance à l'automobile dans les mobilités, et puis développer euh, des véhicules plus sols, en tout cas quand les usages ne peuvent plus difficilement être remplacés par, par d'autres mobilités. Euh, et puis sur, euh, voilà, sur, sur la transition au-delà, euh, au-delà aussi des euh, de, de, de, de, de enjeux climatiques, donc de réussir à solliciter euh, l'ensemble des différents leviers, et puis euh, notamment de sortir de cette dépendance euh, à la voiture individuelle, ce qui, d'après la recherche, euh, ce qu'elle ce qu nous montre aussi, c'est à la fois développer forcément massivement un système alternatif à la voiture, mais aussi quelque part ne pas encourager toujours plus de voitures, sinon on n'aura pas une transition suffisante aussi vers ces alternatives, donc il faut réussir à, à combiner les deux aussi, pour réussir cette transition vers des mobilités plus durables. Et je vous remercie de votre attention. Et maintenant.